Bonsoir, bonjour, bon matinée beau de ce que vous allez faire aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, il est 8h du matin, je suis malade et j'ai un genre de, de queue de lapin dans la poitrine. Mais l'histoire est très simple, c'est que j'ai prêté mon micro à mon pote Quentin. Et il est où le micro Quentin Il l'a oublié. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour faire l'avocat du diable, parce que j'ai des choses à vous dire, parce que des fois je comprends pas la réaction de tous les humains et j'ai envie de parler de tout ça avec vous. Donc, l'avocat du diable. Non, non, non Gare à vos fêtes j'ai fait une vidéo qui parle des maladies des gens qui meurent dans le monde etc mais le seul diable dans tout ça c'est ça je vais vous expliquer l'histoire de ce Colté qui a été flouté et pourquoi il a été flouté parce que ça avait l'air de vous intéresser fois mille plus qu'une vidéo qui parlait de maladie alors je me suis dit tant qu'à parler de cette partie du corps qui semble tant tenir à cœur, je vais vous en parler en vidéo et je vais vous expliquer pourquoi j'ai tenu à flou mon décolleté. J'ai été invitée au Solidays qui est un festival de solidarité etc etc qui était en soi un festival incroyable. J'ai passé euh, vraiment un festival de ouf et je crois que c'est un des meilleurs festivals que j'ai fait de ma vie et j'y suis allée avec mon poteau Quentin qui est mon poteau depuis sept ans voire 8 ans avec qui je n'ai jamais pratiqué de poterie ou quoi que ce soit c'est juste un poteau hein, parce que la métier homme fab ça existe donc euh, même pas toucher avec un bâton hein, c'est genre poteau poteau. Euh, on est parti vivre notre meilleure vie au Solidays tout allait bien avec mais moi étant une meuf des fois qui a envie de faire la meuf et qui a envie de porter des tenues pour faire un peu comme les meufs sur instagram alors que c'est pas moi, j'ai décidé de faire euh, la fifou et de porter une robe avec un décolleté plus grand que le nombre de commentaires sur ma dernière vidéo donc euh, j'avais pris cette tenue et une autre et euh, le lendemain on a eu les, les trucs pour filmer, je me suis dit ouais je mettrais mon petit décolleté là ça fait un peu la meuf et tout qui assume etc mais pas du tout, moi j'ai quitté l'hôtel, c'était déjà pas trop bien mais j'avais pas d'autre habit il faut savoir que j'ai transpiré les deux jours, j'avais que cette robe, je quittais l'hôtel j'étais pas à l'aise. Je crois que mon décolleté est beaucoup trop proéminent pour ma petite personne. J'étais pas du tout à l'aise. Tu vois, genre les meufs sur Instagram, elles sont trop à l'aise. Elles font leur meilleure pose comme ça, là. Moi, non, j'étais... Du coup ce que j'ai fait pour le festival je me suis dit tu mets ta banane sur comme ça, tu peux sauter, tu peux danser, et aucune chance que trop tes deux, il n'y en a aucun qui va essayer de se faire la balle. Ils vont tous les deux rester coincés dans la banane. Mais pour les interviews, je me suis dit je peux pas mettre la banane, ça fait pas pro, etc. Et puis c'est bon, t'assumes, t'as fait la meuf. Je termine ma journée, je termine mon tournage, je prends cette robe, je la brûle, et puis on n'en parle plus quoi. Plus jamais. Oh, oh, je l'ai pas brûlée, hein, c'est pas vrai, mais je vais la mettre à vendre sur Vinted. Si jamais quelqu'un la veut, elle aura une histoire. Et c'est Quentin qui a commencé le montage. Donc Quentin commence le montage, donc je regarde les rushs, et moi la seule chose qui me travaille dans ma tête, c'est se décolter. Vous savez, je suis un peu de profil dans la vidéo donc je vais m'en décolter comme ça. Et là, genre de côté, ça baille un peu. Donc on voit mes petits... Je suis en mode, je suis pas trop à l'aise avec ça. Après, on le voit pas tant que ça, on le voit un petit peu. Moi, personnellement, c'est dans ma tête et je vois que ça. Quand il me dit, mais non, ça va et tout, euh, moi, je suis en panique. Alors, je lui dis, essaye de trouver une solution pour enlever ça Alors Je vois pas qu'on voit mes tétés. Genre, je suis pas là pour euh, montrer mes tétés. Et il me dit, t'inquiète, je gère pas du tout. Parce que lui, il voulait pas flouter. Il m'a dit, ouais, mais Léa, si tu floutes, les gens vont regarder que ça. En fait, Quentin a monté une partie, j'en ai monté une autre. Et les interviews où, par exemple, il n'y a pas le micro-cravate, parce que depuis, on a investi dans des micro-cravates, mais à l'époque, on en avait pas. Puis moi, euh, je suis pas une monteur de ouf, et j'ai dit, vas-y, tant pis, ça me saoule, on peut pas recadrer, je suis trop loin du, de, de Sébastien Follin, vas-y, coupe. Et puis, euh, au pire, mais une grosse bande sur... J'ai décidé de publier cette vidéo sur Internet, parce que c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'elle parle de maladie, parce qu'elle parle de traitement, parce qu'elle parle d'espoir, etc. Moi, euh, quand mes potes me disaient, plus de pas ça, y a tout moi qui va te faire la réflexion, moi, j'étais en mode, mais non, la vidéo a été postée il y a deux semaines, hein, et je vais vous lire les commentaires que j'ai reçus. La seule chose que je peux comprendre, c'est les gens qui m'ont dit. Est-ce que tu les as floutés parce que t'as peur d'être démonétisé, démonétisé par YouTube Alors absolument pas, pour le coup, je mérite... Enfin, je veux dire, quand je dis le mot poterie, je suis démonétisée. Mais quand j'ai un décolleté comme ça, j'ose croire qu'ils vont pas me démonétiser. Après, j'ai jamais tenté. Non, c'était personnellement pour moi. Donc je vais vous lire un petit peu le florilège de commentaires que j'ai reçu. J'en ai supprimé aussi d'autres parce que ça m'a gonflé. Là, c'est le dernier que j'ai reçu qui m'a vraiment saoulé, c'est juste pourquoi elle a flouté son décolleté. Et je réponds "Bah pour te faire parler, ça fonctionne plutôt bien." Et elle me répond oh, "pathétique." Et j'ai répondu "Désolée de répondre à la bêtise par la bêtise, mais il y a des personnes qui meurent dans le monde et la seule chose qui te préoccupe, c'est de savoir pourquoi j'ai flouté mon décolleté." On se demande bien qu'il est pathétique. C'est nul comme réponse par contre. Je valide plus cette réponse. Je ne comprends pas, c'est flouté. Pourquoi ne pas avoir mis un autre haut si tu avais peur que certains louchent dessus Le flou ne fait qu'attirer l'attention alors que je sais que ça n'est pas le but. 10 minutes de vidéo, 1 minute de flouté. Et c'est ça. Pourquoi j'ai pas mis un autre haut Comme j'ai expliqué, parce que j'ai voulu faire la meuf. Ça vous arrive jamais de vouloir faire la meuf, Ou de vouloir faire le mec, et après de vous faire avoir Voilà, hein. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Bah voilà, c'est clairement ce qui m'est arrivé. J'ai voulu faire la belle, j'ai voulu faire la meuf Instagram. Il faut que j'arrête. Et il faut que j'arrête ça clairement. Je me suis mis une note dans ma tête de me dire arrête de faire la meuf Instagram. Parce que vous savez, les meufs sur Instagram, elles ont des tenues, des poses et tout. Mais genre des meufs que je connais dans la vie de tous les jours, c'est pas des meufs qui sont inaccessibles, c'est des meufs à qui je parle, avec que j'ai déjà rencontrées. Elles ont des looks, elles ont des poses, etc. Mais moi, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être déguisée, j'ai l'impression d'être une marionnette. ça va, plus j'avais l'impression de vouloir rentrer dans le mood et dans le moule de tout ce que se fait sur YouTube et Instagram parce que ça marche bien, mais c'est pas moi. Et quand je le fais, en fait, je suis pas à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise, moi je le suis pas. J'ai décidé d'arrêter et d'être moi-même, et tant pis si euh, je suis un peu différente des autres. Enfin bref, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de faire les photos, et clairement, cette robe, c'était pas moi. Je l'ai pas assumée. J'assume de pas avoir assumé. Voilà, maintenant on fait quoi Bon, après, on a critiqué le son du micro. Ça par contre. Vous avez le droit. C'est pour la monétisation de Léa Flouté. J'étais démonétisée sur cette vidéo, on le sait déjà, je présente des objets de poterie proéminents. Donc c'était obligé que ça saute. Donc non, c'était pas pour ça. Et Léa, joli travail, dis-moi, pourquoi censures-tu ta d'heure ou censure Pourquoi tu as flouté ta Bref, maintenant que j'ai raconté l'histoire et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais vous expliquer pourquoi ça m'a énervé Avec l'accent du sud ou pas et vous savez que j'habite dans le sud, j'habite à Toulouse, pour ceux qui ne savent pas, et euh, c'est vrai que tout le monde parle comme ça. Et ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais même ma nièce de 3 ans, non, de 4 ans, elle dit euh, « Maison, copain, ok, ça y est, elle est contaminée. » En vrai, je suis Toulousaine, mais l'accent du sud a été voté comme le plus sexy. Mais c'était pas par moi, moi j'ai pas voté, pas voté, j'étais pas là. Ok, du chocolatine, mais tout le reste, non. Bref. Franchement, en toute sincérité, je pensais pas avoir à me justifier d'avoir flouté mes... Parce que on se bat tous, enfin on est tous à se battre, et moi la première pour la liberté du corps, l'acceptation de soi, etc. J'ai eu l'impression au final que j'avais pas ce choix, c'est à dire que c'était genre mal vu de flouter, parce que maintenant qu'on se bat pour pouvoir exposer nos corps, pour pouvoir montrer nos parties, pour pouvoir etc, etc, mais bah quand on fait l'inverse, c'est limite conçu comme un acte anti-féministe. Je suis pour que les femmes s'exposent, je suis pour que les femmes assument leur corps, etc. Mais moi personnellement, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est une question de pudeur, une question d'intimité, et chacun a sa vision de la de la pudeur et de l'intimité. Vraiment, les filles qui font ça qu'on gras, je trouve ça très bien, etc. Mais moi, c'est pas mon envie. C'est pas que j'ose pas, c'est pas que je suis complexée, c'est pas que si que ça. C'est juste que j'ai pas envie de tout mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est un choix personnel, et c'est un choix qui n'a pas à être remis en cause. Pour moi, la base du féminisme, c'est d'avoir le choix. J'ai le choix de me mettre... J'ai le choix de ne pas me mettre... J'ai le choix de laisser un décolleté, et j'ai le choix de flouter un décolleté, parce que ça me gêne personnellement. Vous savez que j'aimerais bien faire prof. Vers 30 ans, si tout va bien, 31 ans, je serai psy. Et quelques années plus tard, je serai prof. Faut savoir que j'ai 26 ans, j'en ai pas 17, j'en ai pas 18, j'en ai pas 22, j'en ai 26. Quand vous regardez cette vidéo, j'en ai 26 dans deux jours. Mardi. 15 octobre. Je vous le redis tout le temps pour pas que vous oubliez. C'est pas anodin, hein. Moi, je veux une farandole d'amour pour mon anniversaire. Voilà. C'est ça qu'on n'arrive pas à se dire. J'ai 26 ans, j'ai envie de faire proche, j'ai envie d'être psy. Alors, je veux dire que mon futur, mon travail, etc., c'est proche de moi. C'est plus comme quand t'es ado et que tu te dis c'est dans longtemps. Là, c'est pas dans longtemps et je fais des choix qui ont rapport avec ma vie. Tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, tout ce que vous montrez, tout ce que vous exposez, ça a forte chance de ressortir un jour. Et personnellement, j'ai pas envie que ça me porte préjudice dans ma vie d'adulte, dans mon après-YouTube. Même si je sais pas où j'en serai d'ici là. Mais ce qui est sûr niveau perso, c'est que je veux faire psy. C'est que c'est un goal, c'est que j'adore ma vie, c'est que j'adore ça. Et j'ai pas envie que quand on aille chez le psy ou que quand on voit sa prof en amphi, on se dise ah c'est celle qui met ses sur YouTube. C'est pas que je pense mal de ce genre de gens, c'est pas que si que ça, c'est que pour moi, ben, ça, ça me mettrait mal à l'aise. Je suis quelqu'un qui a été pas du tout pudique, pas du tout tout ça pendant sa jeunesse. Et plus je grandis, j'ai besoin de d'être à l'aise avec mon corps, et c'est un peu comme cette histoire de robe en fait, finalement, c'est pas moi. Et avoir un gros décolleté comme ça, plongeant, c'est pas moi. il a pas besoin de débattre 300 ans, c'est mon corps, si j'ai envie de la flouter, tant mieux, si j'ai pas envie de la flouter, tant mieux, mais j'ai fait ce choix là, c'est qu'il y avait une raison, et c'est pas une raison qui pousse à un débat de 1000 ans. Encore une fois, je tiens vraiment à dire que je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps si une autre fille est capable de faire cette vidéo sans flouter ça me fait ni chaud ni froid c'est sa vie ça n'impacte pas sur la mienne moi j'ai ma vie je n'impose pas mes choix aux autres mais j'aimerais bien être libre d'avoir et de faire mes propres choix, comme vous, vous êtes libre de faire vos propres choix. Je trouve ça super cool qu'aujourd'hui on ait le droit d'exposer nos corps, etc. Mais je pense qu'il est important aussi de laisser à celles qui ne veulent pas exposer leur corps de ne pas le faire. Et tant qu'on y est, pour ceux qui me suivent sur le réseau Instagram, euh, j'ai récemment publié une photo de moi où euh, je suis assise sur un canapé avec les deux mains euh, ici, et qui est plus ou moins une réponse à cette vidéo où j'ai dit que comme vous avez été fortement frustré de ne pas avoir vu mon décolleté, j'avais envie d'en parler et j'ai parlé de ça sur un post Instagram qui vous a énormément plu, donc euh, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, encore aucun rapport avec la soupe, mais genre je me suis posé une question en me demandant, à quoi tu sers sur Instagram à quoi ça sert d'être sur Instagram et de faire des photos de toi en mode « Salut, je suis trop belle !» Genre je me suis tâtée à supprimer mon Instagram, j'ai eu cette démarche dans ma tête de me dire « Pourquoi Instagram à quoi ça sert Pourquoi t'es là Pourquoi tu publies des photos de toi ?» Et du coup je me suis dit que sur Instagram, j'avais de plus en plus envie de parler de causes ou de sujets qui me tiennent à cœur d'acceptation de soi, de féminisme, des écologie de tout ce que vous savez qui me tient à cœur de cours etc et ce poste a été pas le premier J'en ai fait un sur le harcèlement aussi, euh, qui a été la photo a été faite par Quentin, qui a été très bien. Et euh, je sais que c'est des posts qui vous plaisent beaucoup et j'aimerais bien en faire plus. Et ça c'est un post. Et franchement, quand je l'ai fait, j'étais pas très bien. J'avais la sueur qui coulait sur le front parce que bon, j'étais pas sûre de pouvoir publier cette photo. J'ai publié la photo, j'ai appelé ma maman. Mais Vous imaginez Après, j'ai été éduquée dans une famille pas du tout religieuse, mais ma mère a été éduquée pied noir, pas religieux, mais à moitié. C'est-à-dire que la femme n'a pas à s'exposer, la femme n'a pas à sortir en robe, la femme si, la femme ça. Donc, euh, quand j'avais ma mère en disant, maman, euh, j'ai mis une photo, mais je suis pas. inquiète Et puis, genre, elle était en mode. Oh J'ai cru que je lui avais annoncé que j'attendais des triplés, mais pas du tout. Donc, finalement, bon, ça va. Elle a avalé la, la, la, la pilule. Pas vraiment. Elle a resté un peu là, tu vois. J'en ai profité aussi, et j'en profite aussi ici pour vous dire que en ce moment, c'est octobre rose. Octobre rose, c'est euh, pour tout ce qui est cancer du. Alors, la plupart du temps, vous êtes là, tranquillement, dans votre petite vidéo, en train de vous dire, oui, le cancer du. Moi, la première, c'était comme quand on parlait de cancer du. De ça me passait au-dessus quand on m'a appelé pour me dire « Oui, bonjour, c'est possible que vous ayez le cancer de... » ben, j'ai réfléchi à deux fois. Octobre Rose, c'est euh, tout ce qui est avec euh, les associations pour... C'est hyper important de vous palper vous-même, de vous auto-palper les... S'il y a des boules ou s'il n'y a pas de boules, ben, vous voyez. S'il n'y a jamais il y a des boules, vous contactez un spécialiste. S'il n'y en a pas, vous le faites euh, souvent, régulièrement. Et euh, à partir de 25 ans, vous allez une fois par an vous faire palper la... De façon euh, récurrente parce que c'est important vous faites aussi des frottis pour tout ce qui est HPV si vous avez des f***** subi des réparations des chirurgies réparatrices comme moi et eh bien il faut aussi faire euh, des scanners des IRM et tout ça pour voir si tout va bien à l'intérieur je vous dis ça il faut que je le fasse parce que un cancer c'est pas drôle voilà enfin j'ai même pas besoin de vous dire c'est pas drôle vous le savez c'est vrai qu'à la vingtaine ou même à mon âge et eh bien on n'y pense pas on se dit euh... quand vous aurez 50 ans et je vous le dis vous aurez votre psychique là, ça sera le même. Ça sera votre mental, ça sera le même. Vous serez la même personne sauf que vous aurez 50 ans, physiquement. Mais dans votre tête, vous grandissez jamais. Vous grandirez jamais. Jamais, jamais. Vous aurez juste plus de responsabilités et plus de choses qui vont vous taper et dessus là, un coup de hache là, un pot et tout là, ils vont vous mettre des coups de massue, etc., etc. Mais votre mental restera toujours aussi jeune, mais votre corps va vieillir. Et croyez-moi que quand vous aurez 50 ans, on vous dirait oh, Putain, qu'est-ce que j'ai fait là, con Sur ce, c'est terminé. J'ai fini de faire l'avocat du diable. Faudrait que j'ai un gros marteau et je fasse. Tout ça pour dire que mon client plaide non-coupable. Mon client, c'est moi-même. Je plaide non-coupable pour les crimes qui m'ont été conférés. Hop Petit coup de marteau. Et je souhaite juste dire à tout le monde que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Aimez-vous, soyez-vous. Arrêtez d'essayer d'imiter les gens sur Instagram. Arrêtez d'essayer d'imiter des personnes qui ne sont pas vous. Soyez-vous parce que vous êtes beau, vous êtes géniaux. Puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, de joie, de bonheur et tout ça. Et c'est pour vous dire que... Je suis heureuse. Moi, je voulais vraiment vous le dire parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pas heureux, qu'ils trouveront jamais le bonheur, etc. Et c'est possible, même avec tous les trucs que vous avez, tout ce que vous avez, tous les petits problèmes que vous avez, vous pouvez trouver le bonheur. J'ai perdu mon raccourne Sur ce... Parce qu'en fait j'avais trop de choses à dire aujourd'hui. En barre d'infos ou sur la vidéo, je sais pas encore. Euh... Je me suis dit que comme j'habite en pleine campagne, on peut filmer. Donc, donc euh, derrière, vous pouvez voir mon étang. Il m'a... j'ai fait plein de trucs, j'avais plein de trucs à vous raconter. C'est sujet que je préfère euh, parce qu'il m'apporte un peu de fraîcheur malgré qu'il soit chaud. Et euh, je le bois aussi sans sucre. Je dois déjà faire les cupcakes sans gluten au Nutella. J'ai plein de trucs à faire ce week-end. J'ai... Ça favorise mes boutons et vu que j'en ai beaucoup en ce moment, j'essaye de limiter les dégâts, donc vu que c'est les vacances, vous pouvez me critiquer sur mon teint, vous avez le droit, il est naturel. Et en fait, il s'avère que la vidéo était un peu nulle à chier, donc j'ai voulu la refaire.